Bonjour, je m'appelle Elie Velasquez, je suis le directeur du développement des co-entreprises et directeur exécutif du réseau des investisseurs provenantiels de Lubbock au Texas. J'ai précédemment été directeur du centre d'innovation et de commercialisation de la région Grand Ouest du Texas où j'ai mis en œuvre des initiatives innovantes qui ont beaucoup renforcé l'écosystème entrepreneurial de l'Ouest du Texas. J'aurai le plaisir d'animer notre émission d'aujourd'hui pour l'innovation globale par la science et la technologie, c'est-à-dire une conversation GIST Tech Connect autour du thème suivant, rendre les innovations de rupture et comment rendre la compétition inopérante. Avec nos invités, nous allons explorer les moyens qui permettent à notre de se différencier des entreprises établies afin de maximiser leurs chances de réussite. Ces invités nous parleront... L'initiative GIST a pour but d'accompagner les jeunes innovateurs de la science et de la technologie du monde entier comme vous et vous aider à promouvoir vos idées et vos start-up en vous donnant accès des réseaux, des formations, des mentors et des financements. Pour plus de renseignements sur les programmes GIST et ses partenaires, visitez le site www.gist.network.org. Pendant ce texte, d'aujourd'hui vous pourrez poser des questions à nos experts de l'entrepreneuriat. Nous réceptionnerons vos questions et commentaires dans la zone chat située à côté de l'image vidéo ou sur Twitter avec le hashtag GIST Tech Connect. Je souhaite également remercier nos spectateurs qui nous regardent grâce à des groupes de visionnage et vous encourager à nous envoyer vos questions et photos en direct le plus tôt possible pour que vous puissiez être mentionné pendant l'émission. Permettez-moi maintenant de vous présenter nos experts. Premièrement, nous sommes ravis d'accueillir Hemi, Partasatarati qui nous rejoint en duplex depuis la Hemai est la directrice scientifique de Breakout Labs, un programme lancé par la fondation Thiel qui accompagne des entreprises scientifiques radicalement innovantes à leur tout début. Elle est titulaire d'un docteur en sciences du cerveau et de la cognition de l'institut de, de technologie du Massachusetts et d'une licence en biophysique de l'université Johns Hopkins. Notre deuxième expert est Shintaro Kaido. Shintaro est titulaire d'une bourse Kaufman et le directeur de Drexel Ventures à l'université Drexel. Shintaro travaille avec Drexel Startups dans le domaine de la validation des produits, l'acquisition de clients, de la mise au point de modèles de revenus et dirige aussi un fonds Drexel de 10 millions de dollars d'investissement dans les startups à leur tout début. Avant de rejoindre Drexel, Shintaro aussi fait des investissements de démarrage et de série A pour IDE, une des deux organisations axées sur la Valeur salué nommément par un rapport de la Maison Blanche de 2015 intitulé une stratégie pour l'innovation américaine. Shintaro est aussi entrepreneur et cofondateur de Cinercon Technologies et de Kodessi. Et finalement, avec nous dans le studio, il y a Dukyu Octam, Dukyu est conseiller en capitaux-risques pour le fonds européen d'investissement et la fondatrice de Do Consultati LLC, une entreprise de la cycle Valley qui aide les entreprises à innover et les start-up à faire une montée en puissance. Dougi est aussi la fondatrice du premier accélérateur de start-up de Turquie Dirigé par une grande entreprise et les titulaires d'un master d'ingénieur informatique. Duygo a en outre été nommé comme étant une des personnes les plus influentes de l'écosystème entrepreneurial de Turquie par Startups Watch. Merci à tous de nous rejoindre pour cette conversation passionnante. En attendant l'arrivée de nos questions, permettez-moi d'entamer le débat en posant une première question à nos invités. Pourriez-vous nous dire ce que le terme innovation de rupture signifie pour chacun d'entre vous I, Vu que vous êtes avec nous en duplex, faites-nous part de vos réflexions. Oui, merci. Oui, je vais entamer le débat sur cette question importante. Les innovations de rupture ont été définies autour des start-up, c'est-à-dire ces entreprises très difficiles et il s'agit de s'emparer de parts de marché de manière inétendue Je dis en tout cas la Silicon Valley, ce terme est un peu galvaudé par toute personne qui cherche à obtenir des capitaux risques. Mais pour ce qui me concerne et pour les entreprises que nous aidons avec Breakout Labs, je crois que l'innovation de rupture consiste à construire quelque chose d'entièrement nouveau sur la base de technologies différenciées et de créer des modèles d'entreprise, mais le modèle d'entreprise vise à maximiser le potentiel des nouvelles technologies pour résoudre des problèmes importants. Je vous remercie. Shintaro, qu'en pensez-vous? Oui, je vais tout simplement rebondir sur l'intervention de ma collègue. Quand au terme service, il s'agit essentiellement de produire de services pour de nouveaux clients, de nouveaux attributs, des critères de performance, et cela change essentiellement la donne commerciale. Il s'agit d'un modèle d'entreprise ancien qui va changer. Et vous, eh bien, pour ma part, je suis tout à fait d'accord avec mes prédécesseurs. Je pourrais tout simplement dire que lorsque je pense à la technologie de rupture, je pose toujours cette question. Qu'est-ce que ça change Est-ce que ça change la donne Donc, ça change totalement la donne et il n'est pas nécessaire que ce soit quelque chose d'une négociation scientifique, mais il faut aussi... Euh, cela peut être également concerner un modèle commercial. Oui, merci beaucoup. Merci pour ces éclairages. Nous avons déjà beaucoup de questions de la part des spectateurs. Nous avons un groupe à Abuja au Nigeria qui veut savoir si un entrepreneur crée un produit innovateur et si un concurrent utilise par la suite ce produit pour créer un produit légèrement meilleur. Est-ce que cela est toujours considéré comme une technologie de rupture euh, Qu'en pensez-vous Shintaro Bon, moi je pense que c'est toujours une innovation de rupture et je présume que le concurrent, cette personne qui pose la question, fait référence au contenu. Mais si vous présentez un nouveau produit avec ces nouvelles fonctions, bien ça, c'est la qualification d'une innovation de rupture. Donc je pense que c'est effectivement le cas. Et vous, qu'en pensez-vous? Ben, je présume que cela dépend de ce que l'on entend par là et de quel est le domaine. Bon, une légère amélioration peut effectivement totalement changer la donne. Oui, je suis d'accord avec Shintaro. Cela dépend essentiellement du résultat pour le client euh, qu'offre que, qu ce produit. Et quant à vous, eh bien oui, je pense euh, la même chose. Cela dépend du domaine, cela dépend de ce que l'on entend par cela, mais... par exemple, un modèle commercial, l'innovation peut être euh, perturbatrice, une rupture, et cela dépend entièrement du domaine en question. Merci. Bien, maintenant que nous avons défini les innovations de rupture, peut-être les spectateurs voudraient-ils savoir quels sont les différents types de marchés euh, qui existent euh, Je vais vous poser cette question. Eh bien, par exemple, il y a différents types de marchés. Il y a euh, les nouveaux marchés, et ça, ça concerne les innovations de rupture qui s'y intègrent, donc on crée de nouveaux marchés. Et il y a aussi les marchés existants où l'on peut seulement s'y établir dans un marché existant et vous êtes face à des concurrents, il y a des domaines, il y a des données et là vous essayez donc d'obtenir votre part du gâteau. Et ensuite il y a les nouveaux marchés. Cela veut dire que là vous avez un produit et des services mais vous offrez différents types de clientèle. Et finalement il y a le marché clone, c'est-à-dire qu'il y a un marché éprouvé quelque part, et là, vous vous dites, donc ce modèle ma a marché, donc je peux utiliser le même modèle dans mon propre pays ou dans mon domaine, et là, vous copiez ce modèle. Bon, bien sûr, il faut y apporter des modifications, mais vu que vous connaissez que ces modèles ont été euh, éprouvés et démontrés, donc vous importez ce modèle. Ah oui, très bonne idée. L'ambassade des États-Unis à Monrovia veut savoir quelles sont les caractéristiques des entrepreneurs de rupture et performants. Quelles sont les caractéristiques que ont ces entrepreneurs Bon, moi, je dirais que c'est la persévérance. Lorsque vous introduisez une innovation de rupture, beaucoup de gens, au début, ne verront pas quelle est la valeur de cette innovation. Et surtout, les obstacles, les clients auront de la peine. À comprendre la véritable valeur de votre proposition. Il faut donc être très patient avec ces gens, les accompagner pour leur faire comprendre comment il faut qu'il y ait des incitations, comment ils peuvent se mesurer et raconter l'histoire, le récit de votre innovation de rupture, donc de votre propre point de vue. Et je pense que cela nécessite beaucoup de temps et d'énergie pour ce faire. Quant à vous, vous qui travaillez avec beaucoup d'entrepreneurs, quels sont ces caractéristiques que vous avez observées qui font un entrepreneur de rupture. Et bien moi je pense qu'il y a un équilibre à trouver entre avoir cette vision, cette passion, cette foi parce qu'il y aura beaucoup de gens qui seront négatifs, qui diront tout simplement non, c'est très facile de rejeter quelque chose lorsqu'il y a quelque chose de fondamentalement nouveau. Donc, il y a cette combinaison de la persévérance, comme l'a dit Chitaro, croire en soi-même, croire en sa vision de l'avenir. Mais il faut également conjuguer cela avec également ce que j'appelle l'approchabilité. C'est-à-dire, on peut pas faire cela tout seul. Il faut s'inspirer des gens avec lesquels vous interagissez, vos partenaires ou mentors. Et c'est cette capacité à savoir ce que vous ne savez pas, cette capacité à trouver cet équilibre, ce retour d'information obtenir, réceptionner les ressources, mais rester fidèle à soi-même et à sa vision. Donc ça, c'est un difficile équilibre. Vous, vous avez pu travailler dans beaucoup de pays, vous avez pu voir des entrepreneurs, de tous horizons, qu'avez-vous constaté Qui fait qu'un entrepreneur donc est perturbateur de rupture Eh bien, à l'international, nous avons une vision. Il faut qu'il y ait cette vision, et puis il faut que ces personnes puissent utiliser euh, leur leur trip. Parce que vous puisez dans un nouveau marché, vous n'avez pas de données. Et en quelque sorte, vous obtenez l'information par votre intuition, par vos tripes et il faut avoir confiance en ces instants et il faut trouver le moyen de savoir ce qui existe effectivement euh, sur le marché. Pouvez-vous nous donner un exemple d'entrepreneurs qui ont réussi à créer de nouveaux marchés avec leurs produits? Qu'en est-il des entrepreneurs qui échouent? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de leur part? Vous, Rémi, qu'en pensez-vous? Eh bien, je pense qu'un grand exemple ici euh, en biotech, c'est Gentech, qui est une énorme entreprise, mais en fait, elle a commencé Gentech avec quelques entrepreneurs qui croyaient qu'ils pouvaient créer des protéines de nouvelles manières. Par exemple, dans le passé, on créait l'insuline. En, en purifiant le disponible, maintenant on peut synthétiser l'insuline et la produire. Cela, c'est une vision. En quelque sorte, cette nouvelle technologie fondamentale a totalement changé le mode de fonctionnement de la biotechnologie aujourd'hui. Oui, très bien. J'encourage tous nos spectateurs donc continuez de nous envoyer vos questions dans l'espace chat à côté du euh, lecteur vidéo en utilisant le hashtag TechConnect. Shintaro, que pensez-vous de cette question? Bien. Bon, moi j'ai un exemple. Et il s'agit d'échecs d'entrepreneurs. Et cet exemple précis auquel je pense, c'est une technologie qui pouvait détecter différentes molécules, les différents échantillons, et pouvait donner des diagnostics très rapides et très bon marché. Mais l'application cible concernait les hôpitaux qui pourraient détecter des infections ou des bactéries quelconques dans les échantillons, mais Comment s'est créée cette start-up pour produire son produit? Eh bien, la proposition de valeur était intégrée au sein de la gestion de l'hôpital. Donc, la méthode de mesure, d'automesure des performances de l'hôpital par rapport au contrôle inter des infections donc, ne cadrait pas avec le produit ou le, le modèle du produit. Bon, bon bien qu'il s'agissait d'une excellente technologie, selon nous, mais il y avait un décalage par rapport aux clients. Ah, c'est intéressant. Et je crois que cela nous mène élégamment à la question suivante, à savoir quelle est la meilleure approche pour une start-up et comment un entrepreneur peut-il l'utiliser pour mieux comprendre son marché? Eh bien, bon, moi, j'ai un exemple basé sur ma propre expérience. Bon, moi, je travaillais pour euh, une société turque de télécommunication et nous travaillons avec les clients. Moi j'étais chargé de l'innovation commerciale de nouveaux projets. Et j'ai dit que cela prend beaucoup de temps pour développer de nouveaux produits et services parce que c'est une très grosse entreprise. Nous avons beaucoup d'intermédiaires, de courtiers et j'ai dit qu'il fallait résoudre ce problème je travaillais avec mon équipe et nous avons mis au point une solution. On a dit qu'il faut que la... travailler avec les start-ups. Donc, euh, j'ai discuté avec mes collègues euh, turcs et ils m'ont dit bon, d'accord, mais il faut former ce personnel par rapport au modèle commercial, il faut les former au niveau des partenariats avec les télécoms, mais on n'a pas le temps pour le faire. Et j'ai dit bon, d'accord, on peut réparer ce problème. Et ensuite, nous avons appris au niveau des start-up et on a appliqué les principes des start-up pour développer ce concept d'accélérateur de start-up. Cela veut dire que nos clients, c'était mes collègues, euh, des télécoms et aussi il y avait toutes ces start-up. Donc euh, on a travaillé en individuel et pour répondre aux besoins et on a essayé d'aider le client. Et on a utilisé ces principes des start et... On a pu comprendre les problèmes et nous avons mis au point des solutions accélératrices et donc tout le monde était content. Et cela nous a aidé à identifier donc les points névralgiques, les, les points sensibles, ce, que, ce dont les clients avaient besoin et ces, ces modèles ont bien marché et cela perdure et cela a été efficace pour nous. Shintaro. Eh bien, pour ce qui me concerne, une bonne start-up, c'est une question d'efficience en matière de timing et d'obtention du capital. Et donc, je défie les start-up avec lesquelles je travaille et je leur demande d'identifier les points sans. -il. Donc, dans tout leur bis modèle commercial, il faut défier, lancer un défi à vos pairs. donc leur lancer ce défi d'identification. Et ensuite, il s'agit d'aborder les clients et euh, les partenaires pour euh, faire le test. D'habitude, cela donne lieu à, à, à la contradiction de ces hypothèses de départ. Hemi, qu'en pensez-vous des, des, des start-up performantes pour euh, l'innovation de rupture? Moi, je dirais qu'une bonne start-up, cette interaction avec les clients. Mais nous avons constaté, pour notre part, c'est que les start up ne s'adressent pas toujours effectivement à leurs clients. Lorsque bon, vous commencez une start up et vous vous questionnez des gens qui essayent de créer, par exemple, une thérapie et ils discutent avec les gens qui pourraient bénéficier de cette thérapie. Bon, ça, c'est un, une conversation, mais en cours de route, il faut également rencontrer les, les, les partenaires commerciaux et il faut avoir donc ces conversations itératives. Donc, une conversation pourrait ne pas suffire, mais il faut développer des relations pour effectivement comprendre qui va être le partenaire commercial qui vous permettra d'avancer et quels sont les points de passage, les jalons qu'ils vont devoir euh, repérer. Et donc il faut penser à l'utilisateur final et discuter avec lui. Je dis que les sociétés avec lesquelles nous travaillons, eh bien, on passe beaucoup de temps à les mettre en rapport avec les intermédiaires en cours de route qui auront un rôle capital pour leur réussite, pour aider nos start-up à comprendre qui sont et quels sont les besoins de ces intermédiaires par rapport aux technologies et par rapport aux solutions. Très bien, merci. Quelqu'un nous demande si ces technologies de rupture sont nouvelles ou difficiles à comprendre. Dans ce cas, comment peut-on convaincre les investisseurs à financer ces nouvelles innovations, surtout dans ces innovations dans ces économies? Vous, vous avez clairement une expérience dans cet espace. Bien, effectivement, c'est un défi, c'est un défi redoutable. Les investisseurs, bon, il y a différents types d'investisseurs. Il y a les providentiels, les capitaux risques, qui ont des expériences différentes en matière d'investissement, des technologies de rupture. Donc, il y a des gens qui par exemple les investisseurs providentiels qui ne, sont pas forcément, qui ne cherchent pas forcément une innovation de rupture dans laquelle investir, mais il s'agit tout simplement d'optimisation des actifs. Mais Il y a également des capitaux risques qui recherchent des visionnaires, des investissements, des investissements totalement transformateurs. Et et ça, c'est un obstacle trop haut pour l'investisseur providentiel pour pouvoir euh, s'investir dans ce marché. Je pense que l'une des choses que je pourrais suggérer, c'est que, en tant qu'entrepreneur, vous devez savoir qui sont les gens qui vont faire cet investissement de visionnaire. Il faut connaître l'écosystème, non seulement pour les entrepreneurs, pour les, les fournisseurs en capitaux, mais si vous créez un réseau d'investisseurs, là je pense que vous aurez une bonne vision de qui pourrait s'intéresser à ces innovations de rupture qui pourraient éventuellement attirer des investisseurs. Amy, qu'en pensez-vous Comment peut-on convaincre des investisseurs qu'il s'agit effectivement d'une innovation de rupture Bon, convaincre des investisseurs par rapport aux innovations de rupture. Bon, moi, je pensais plutôt que la question portait davantage comment convaincre les investisseurs d'avoir une vision d'ensemble et de s'intéresser aux innovations de rupture. Comme l'a dit Shinzo, il y a beaucoup d'investisseurs qui cherchent à gagner de l'argent rapidement, mais il y a effectivement beaucoup plus de gens maintenant qui veulent effectivement utiliser leur argent pour avoir un impact, un, un véritable impact, plus qu'ils ne le feraient avec des technologies moindres. Je pense que des fondations, des familles commencent à s'impliquer et on traverse cette frontière entre la philanthropie et l'investissement, à savoir, il peut y avoir, si encore une fois, vous pouvez vendre vos technologies du point de vue de la résolution d'un problème qui les concerne, et eh bien ça, c'est votre meilleur marché possible. Merci. De, oui, qu'en pensez-vous? Eh bien, moi, je crois que s'agissant des situations de rupture dans le monde entier, mais dans les pays en développement, c'est un peu plus difficile parce que les problèmes dans les pays en développement concernent donc les risques, les c'est difficile dans le monde entier. Par exemple, il y a beaucoup d'investisseurs qui ratent des opportunités partout, mais à l'instar de mes collègues, un entrepreneur, s'il a une innovation de rupture, eh bien il faut convaincre les investisseurs. Peut-être faut-il parler de l'importance de cette opportunité, parce que peu importe si c'est perturbateur de rupture ou non, ou quelque chose d'ordinaire. Il y a toujours cette possibilité de réussite ou d'échec. L'un dans l'autre, il y a deux options. La réussite ou l'échec. Et si moi je réussis, pensez à l'importance, à la grandeur, la taille de l'opportunité. Donc dites l'argent que vous pourriez gagner vu qu'il s'agit d'un très grand marché, un tout nouveau marché et il faut dire la vérité. Donc, et également, cette peur de rater le coche, de rater le coup. Et si vous ratez ça, vous allez rater une grosse opportunité. Amy, vous d'abord, pour répondre à cette question. Est-ce que le fait de créer une, un nouveau marché est-il difficile? Si c'est le cas, pourquoi donc? Eh bien, oui, effectivement. C'est un énorme défi parce que ça n'a jamais été fait auparavant. Je pensais, quand vous parliez de ces marchés, à quel point c'est un défi d'inviter de, des investisseurs qui ont peur du risque quand vous créez un nouveau marché. Nous avons cette société SeaTrack qui a créé des technologies très intéressantes portant sur la capacité de relever la différence des températures dans les océans pour les batteries rechargeables qui peuvent être utilisées pour les véhicules submersibles, les capteurs dans les océans pour mesurer des choses telles que euh, liées au changement climatique. C'est très important pour, de comprendre les océans. Mais vu que les technologies énergétiques ne sont pas encore en place pour avoir un déploiement à grande échelle de capteurs dans les océans pour les véhicules sous-marins. Donc il y a ce problème de la poule et de l'œuf que connaissent les entreprises. Donc il y a cette très grande vision, cet énorme marché potentiel d'alimentation, de recherche sous marine essentiellement, mais vu que cela n'existe pas encore, il est difficile de donner des chiffres pour ce marché. Donc euh, on commence à partir de zéro et on utilise ces tactiques pour euh, faire une montée en puissance, mais c'est un défi pour ces entreprises que de convaincre, que de présenter un argument qui porte effectivement sur la taille du marché à ce stade. Shintaro, est-ce que le fait de créer un nouveau marché est-il difficile? Oui, je crois que cela est très difficile. Moi je vais parler du, de l'aspect B2B, donc entreprise, entreprise. Si vous avez des innovations de rupture, et si vous créez de nouveaux marchés, très souvent cela concerne les parties prenantes de vos clients dans des activités commerciales qui ne sont pas Traditionnellement pas partie de ce processus, donc dans, dans la même salle, il y aura le PDG, le financier, les gens du marketing, les gens des achats, tous réunis qui devront s'entendre sur cette proposition de valeur. C'est-à-dire tout ce qui va concerner l'intégration ou la modification des systèmes existants et du modèle commercial pour le client, il faut faire en sorte que tous les parties prenantes soient unies pour que la société le comprennent et très souvent en tant que start-up pour organiser cette réunion où tout le monde est présent et ça c'est un énorme défi. Et vous qu'en pensez-vous Moi je pensais à la personne que je suis allé voir lorsque j'ai créé la première start-up en Turquie parce qu'il n'y avait même pas un seul acteur là-bas à l'époque. Donc il était très difficile de les convaincre, le PDG de Turc Telecom, parce que je lui ai écoutez, il faudrait que l'on crée ces start-up, mais il m'a dit de quoi s'agit-il. Donc il faut convaincre tous les départements au sein de l'entreprise, il faut convaincre les start-up et leur dire écoutez, nous avons ce programme, venez nous voir, soyons partenaires. Et, vu que cela n'a jamais été fait auparavant, dans l'entreprise, personne ne sait comment s'y prendre, personne ne comprend les start-up, il faut travailler avec le service juridique, le service financier, il faut travailler avec le département du marketing. C'est très difficile parce que personne ne sait exactement de quoi il s'agit. Il faut par exemple... Euh, donc convaincre les gens et pour qu'ils puissent euh, être à bord, s'approprier euh, le projet. C'est très difficile, c'est un, un défi, mais... Si vous réussissez, ça en vaut clairement euh, la chandelle. Merci. Cette question nous vient du Pérou. On nous demande est-ce que ces divisions de rupture portent uniquement sur les sciences et la technologie ou ce cela peut la concerner d'autres domaines tels que le marketing, l'administration ou la finance Dans ce cas-là, pouvez-vous nous citer des exemples Vous, Shintaro, pouvez-vous répondre Est-ce que cela peut s'appliquer en dehors des domaines de la science et de la technologie Bon, cette question nous vient-elle hors de la science et de la technologie parce que le marketing et la finance, ce sont justement des secteurs où la technologie et la science ont un impact profond sur ce qui se passe dans ces secteurs, n'est-ce pas Si la question porte sur des avancées en matière de concept de marketing et de finance, oui, je pense que c'est peut-être le cas. Il peut y avoir des innovations de rupture dans le domaine de la finance, par exemple les dérivatifs, Bon, Ça, c'était clairement une avancée financière profonde qui a changé les marchés des capitaux et leur fonctionnement. Qu'en pensez-vous? Oui, je vais devoir botter en touche parce que nous sommes totalement concentrés sur euh, la rupture dans le domaine de la science et de la technologie, donc cela dépasse mon domaine de compétence. pas de souci. Eh bien, moi, je vais donner un exemple. Lorsque vous créez une nouvelle entreprise, une nouvelle société, euh, fait une rupture vu que on n'a jamais fait ça auparavant. Par exemple, aussi avec les startups, euh, il faut trouver des innovations. Eh bien, cela modifie notre ma manière de voir euh, de votre Par exemple, les, les salons de café de voir de, ça change vos méthodes de consommer du café. Et en, cela a été le cas en Turquie, par exemple. Si quelqu'un développe une idée de créer une euh, compagnie aérienne pour les gens qui ne sont pas riches, par exemple. Dans le, cas, dans le passé, les billets d'avion étaient très chers et les gens ne pouvaient pas prendre l'avion. Donc ce type a développé cette idée, il a dit bon d'accord, on ne va pas servir de repas, prendre le vol, on ne va pas avoir euh, des avions très haut de gamme, mais nous aurons tout simplement des billets euh, très abordables et ça, c'est un marché, il n'est pas nécessaire d'avoir une innovation euh, scientifique euh, de dernier cri, il faut tout simplement créer une idée, développer une idée qui peut être plus simple, moins chère, par exemple une idée plus accessible, plus abordable, et bien toutes ces choses-là, elles comptent. L'ambassade de Tel Aviv veut savoir comment peut-on découvrir des clients pour un nouveau marché. Pouvez-vous nous offrir un cadre? Donc vous avez botté en touche la dernière fois, donc vous ne pouvez plus botter en touche cette fois-ci. Bien. Un cadre pour la découverte de la clientèle. Oui, c'est un processus itératif. Donc vous commencez avec vos hypothèses de base, et ensuite vos cibles clés, et ensuite vous dressez une liste. Vous parcourez la liste, vous puisez dans vos contacts tout d'abord, et ensuite vous faites un premier passage de vos questionnaires et ensuite vous découvrez où vous aviez raison, où vous avez tort et ensuite vous recommencez encore une fois. Il ne s'agit pas d'un processus ponctuel, il s'agit effectivement d'une itération qui concerne le raffinement de vos idées pour être sur le point d'attaquer le marché. Je vais rebondir sur certains des commentaires que vous avez fait auparavant. Si vous avez une approche du marché de business à business, comment pouvez-vous lancer le processus de découverte de la clientèle pour cette technologie de rupture? Donc je vais en revenir aux caractéristiques du marché, des produits et services et comment le client mesure sa performance. Bien, dans un nouveau dans une découverte de nouveaux marchés de clients, eh bien, le processus est le même mais les hypothèses de base que vous devez démontrer dans la toute première euh, hypothèse de développement des clientèles, c'est que les hypothèses de base sur ce qui concerne les nouveaux attributs que vous introduisez par rapport à votre produit. Donc, euh, l'exemple qui est le mien, moi je demande à mes entreprises de me donner une liste, une feuille, si vous utilisez ces innovations et si vos mesures sont A, B et C, dans ce cas, êtes-vous d'accord Dans le cas contraire, pourquoi Parce que cela débouche d'habitude sur un processus très détaillé sur ce qu'ils pensaient être les instruments de mesure et pourquoi et comment il y a ce décalage, ce clivage entre les processus actuels et le métrique et là où nous souhaitons euh, apporter, aborder le client. Donc vous, vous nous avez parlé de votre approche par rapport aux partenariats commerciaux, à la direction commerciale et comprendre ses clients pour leur faire vendre cet extrait. Donc quelle était la proposition de valeur dans le cadre du processus de découverte de la clientèle Qu'est-ce que vous avez utilisé et qu'est-ce qu'ils ont finalement convaincu que c'était la bonne marche à suivre J'ai dit à mes collègues de Turk Telecom que nous allons lancer le programme et nous allons euh, choisir des startups ensemble dans le domaine dont vous avez besoin et nous travaillerons avec elles avec votre aide pendant un programme de trois mois. Ensuite, elles seront prêtes à être des partenaires de Turc Telecom. Cela veut dire que vous allez fournir aux consommateurs de Turk Telecom des produits et des services novateurs et vous allez dépenser moins parce que les produits et services viendront de start-up. Je les ai convaincus de cette manière et j'ai convaincu les start-up qu'elles peuvent avoir accès à 25 millions de clients grâce à Turk Telecom et vendre leurs produits et services par l'entremise de Turk Telecom. Nous les aiderions, nous serions comme des cofondateurs et nous leur avons dit que grâce aux ressources de Turc Telecom, euh, on y parviendrait. Ça a marché et, et, et l'idée a marché l'ambassade du Dakar voudrait savoir quels sont les risques liés à la concurrence avec des partenaires qui ont des idées semblables. Alors, travailler avec la concurrence, dans certains cas, ça marche très bien. Parfois, il faut travailler avec des concurrents, p p par exemple, pour avoir de nouvelles données sur le, le, de nouveau sur le nouveau marché. Pensez aux grandes entreprises. Elles créent des partenariats avant de se faire concurrence. Cela pourrait être utile, mais plus qu'on arrive sur un nouveau marché, je ne sais pas s'il y a déjà des concurrents parce qu'il s'agit de... de si, si Je ne sais pas s'il y aura des concurrents. Donc je ne sais pas si cela s'applique à l'innovation de rupture Shintaro. Je crois que la question est difficile. Il faut être prudent dans la recherche de partenariats. Il faut créer des partenariats pour créer une masse critique afin de sensibiliser la communauté. J'ai un exemple qui vient de l'industrie de la bière au Japon. La consommation de bière a baissé dans les cinq années précédentes, 2005, et tous les acteurs du marché ont décidé de collaborer et de faire une campagne de sensibilisation. Si vous pensez à la dynamique dans cette industrie, il y a beaucoup de concurrence, mais l'industrie a décidé de sensibiliser la population davantage sur la bière et cela a été utile. Si on établit un parallèle avec l'innovation de rupture et les start-up, je pense que si on forge un partenariat pour euh, communiquer avec le marché potentiel, il ils vont comprendre parce que vous aurez investi beaucoup d'efforts et ce sera efficace. Hemi. Dans le marché des sciences, de la vie et de la santé, est-ce qu'on travaille avec des concurrents qui ont des idées? Oui, je pense que cela dépend de la définition des concurrents. Il y a certainement des gens qui travaillent dans des domaines semblables où il serait logique de travailler ensemble. Il y a une entreprise, G tech qui crée des capteurs sans fil pour mesurer l'activité dans les, les, les appareils euh, respiratoires ou digestifs. On a souvent du mal à définir ce qui se passe dans ces appareils et cela limite les options thérapeutiques. Alors travailler avec des concurrents dans ce domaine peu connu euh, pourrait aider à mesurer l'activité fonctionnelle. On pourrait euh, mesurer le microbiome des intestins euh, et créer des plateformes thérapeutiques. Il y a donc euh, peut-être des atouts liés à la coopération pour régler le problème de la poule et de l'œuf. mais je voulais évoquer quelque chose de différent. Mon patron Peter Thiel euh, directeur de la fondation Thiel a parlé de la naissance de Paypal et de la fusion entre Paypal et un concurrent au point où les deux étaient davantage préoccupés par euh, le paysage d'investissement que par la valeur potentielle du produit. Et au lieu de se faire une concurrence frontale, ils ont estimé qu'en en travaillant ensemble, ils attireraient davantage les investisseurs. Une question de l'ambassade à Monrovia. S'il n'y a pas une... Euh, concurrence immédiate pour une start-up? Qu'est-ce qui la pousse à étendre son activité? Shintaro Je vois cela venir d'un milieu universitaire. Une technologie de rupture peut avoir Beaucoup d'épanouissement dans un certain contexte, mais beaucoup moins à l'extérieur. Donc, qu'est-ce qui pousse un innovateur à étendre son, ses activités Et je la me ramène à la question de savoir qu'est-ce que pousse un investisseur. C'est une question de persévérance. Il y a bien entendu l'aspect financier le succès financier qui peut découler de l'entrepreneuriat. Mais il y a aussi la volonté de changer quelque chose dans la société. Si on est seulement mu par les, les gains financiers, une fois que l'entreprise prospère, il est difficile d'être motivé pour aller plus loin. Il faut vraiment avoir foi dans l'idée que votre startup peut changer le monde. Dougou, que pensez-vous? Je crois que l'envie de régler un véritable problème peut être une motivation pour un entrepreneur. Si on se dit que j'ai réglé ce problème grâce à cette invention et peut-être on peut aider d'autres personnes à travers le monde grâce à l'innovation de rupture, je crois que cela peut être une motivation. Emy, que pensez-vous? Je crois que ce qui motive à élargir les marchés, c'est les économies d'échelle et la création de réseaux. Un inventeur de rupture se rend compte que l'expansion de, de, de, de rend l'entreprise plus rentable. Donc l'exploitation de nouveaux marchés eh, favorise la croissance et l'attrait d'investissement. Quelqu'un au Brésil demande s'il y a des manières dont les entrepreneurs pourraient susciter les investisseurs à investir dans une innovation de rupture si cela n'apporte pas des profits immédiats, notamment dans une organisation à but non lucratif. Hemi, que pensez-vous? Je crois que les investisseurs sont à la recherche de rendement. Les investisseurs qui investissent dans des entreprises à but lucratif sont différents de ceux qui investissent dans les entreprises à but non lucratif. Dans une fondation, il y a une branche sans but lucratif et il y a aussi une branche à but lucratif. Il y a des modèles qui me sont encore inconnus où euh, le but lucratif et le but non lucratif travaillent main dans la main et s'entraident. Mais ce sont peut-être des options d'investissement intéressantes. Shintaro, je vais ajouter rapidement que l'entrepreneur peut développer la clientèle auprès des investisseurs. Il faut utiliser des instruments de mesure qui sont tels qu'on ne va pas vers un investisseur financier pour parler de l'impact. On peut utiliser le cadre qu'on aime pour développer des startups et il peut être appliqué à, au développement d'investisseurs. Voici une autre question. Comment est-ce que les inventeurs des pays en développement attirent des investisseurs de pays développés? C'est une question difficile. Je peux vous donner un exemple de la Turquie. C'est un pays en développement avec une population jeune. La moitié de la population a moins de 29 ans et l'Internet connaît une pénétration rapide. Des investisseurs se trouvant à l'extérieur de la Turquie sont un peu réticents parce qu'il y a de nombreuses possibilités comme à New York, dans la Silicon Valley, à Londres. Ce sont des pôles de start-up. Il faudrait des récits de succès pour attirer les investisseurs. C'est le cas maintenant en Turquie. Il une start-up euh, turque a été euh, achetée pour 600 millions de dollars par une start-up de Birmingham. Maintenant, les investisseurs regardent vers cette start-up et se disent, euh, nous aurions dû être parmi les premiers investisseurs dans cette start parce qu'ils auraient eu de plus gros rendements. Nous avons besoin de quelques récits de succès pour que les investisseurs se rendent compte qu'il y a quelque chose d'intéressant. Euh, Shintaro, qu'est-ce qui vous poussera à regarder vers un entrepreneur d'un pays en développement? Je n'ai investi que dans les États-Unis et mon expérience est donc limitée. Je crois que les investissements sont fondés sur les relations. C'est quelque chose qui se fait à long terme. Il faut comprendre comment l'entrepreneur a évolué dans la poursuite de son rêve. Cela pose la question de savoir si on peut investir dans cette personne et la possibilité dont cette personne parle et non pas seulement la possibilité qu'on voit. Ce serait difficile dans un pays en développement parce que bon nombre des hypothèses concernant les partenaires, concernant la réglementation pourraient être très différentes de ce à quoi on est habitué. Hemi, que pensez-vous? C'est en effet un défi redoutable, nous n'investissons que dans les États-Unis. Nous avons créé Breakout Labs, c'était une expérimentation visant à créer des startups dans le monde. Il ne s'agit pas seulement des relations intimes créées avant euh, l, l, la création des startups parce qu'on n'a fait la connaissance de nouveaux acteurs. Il s'agit plutôt de la capacité de créer une valeur ajoutée à l'extérieur des États-Unis. Ce sont des paysages inconnus. Il y a une entreprise indienne qui nous a présenté sa, sa candidature. Il s'agit de captage de carbone dans des usines industrielles et de la création de nouveaux modèles. Il, il fallait donc créer des usines et nous n'étions nous pas sûrs que cela marcherait. Nous voulions savoir que nous aurions de la valeur ajoutée et aider cette entreprise à prospérer de façon à tirer parti des options proposées. Peut-être on voudrait élargir des marchés auxquels ils sont habitués et peut-être... Il, nous, on a plutôt une incidence sur un marché régional. Même aux États-Unis, les investisseurs sont réticents à financer des entreprises appuyées dans le pays et qui se trouvent en difficulté parce qu'il n'y a pas un accès facile et un contact au quotidien et aussi parce que ce serait un investissement dans des entrepreneurs qui manquent d'écosystèmes avancés, d'une équipe et de conseils et de l'environnement nécessaire au point où l'écosystème puisse créer de fortes interactions et des liens solides pour stimuler la start-up. Ça c'est très important. New Tech en Colombie et à République démocratique du Congo ont la même question. Le risque lié à l'investissement est crucial, mais peut être redoutable pour les entrepreneurs dans les pays en développement. Est-ce qu'un entrepreneur de pays en développement peut atténuer les risques en, plaçant, en lançant un produit sur le marché? Shintaro je crois que cette question est liée aux précédentes. L'une des choses dont Rémi a parlé, c'est que les investisseurs recherchent un écosystème sophistiqué, développé. Dans un pays en développement, l'une des choses que l'entrepreneur pourrait faire serait d'essayer de créer un écosystème qui va l'appuyer. Avant mon poste actuel, je travaillais à Oklahoma City. C'est l'un des endroits qu'on ne considère pas comme point chaud. Les entrepreneurs se sont unis pour ou la mission de créer le meilleur écosystème possible. Il n'allait pas euh, reproduire la Silicon Valley, New York ou ailleurs. Il, il voulait créer un écosystème à Oklahoma City le meilleur possible. Et au cours des deux dernières années, certains des investisseurs se trouvant hors de la région ont commencé à comprendre la proposition de valeur et, et cela a bien marché. C'est une excellente histoire. Marcos du a une autre question. Quelle est l'importance des partenaires pour la création et le lancement d'un produit, notamment les fournisseurs, les concurrents, entre autres? Doug. Je crois que la chose la plus importante, c'est l'équipe. Il faudrait avoir une équipe de choc parce que l'entrepreneuriat est difficile et c'est un parcours de longue haleine. Il faudrait choisir les bons partenaires dans ce parcours de longue haleine. C'est l'une des choses les plus importantes. Il faudrait choisir minutieusement les investisseurs parce que c'est comme un mariage on pourrait être très dessus ou très heureux à la fin du processus. Tout comme les investisseurs choisissent les entrepreneurs, les entrepreneurs devraient choisir leurs investisseurs, surtout dans les pays en développement, ce n'est pas facile parce qu'il n'y a pas tant d'investisseurs, mais il faudrait juger les investisseurs à l'aune de leurs investissements précédents et à l'aune de la manière dont ils ont aidé les entrepreneurs. Il faudrait une vérification préalable. En outre, il faudrait choisir les partenaires et, et les entreprises peuvent être très utiles parce qu'elles ont besoin d'innover rapidement elles ont besoin d'entrepreneurs. Et, et les entrepreneurs peuvent utiliser leurs ressources. C'est également quelque chose à garder à l'esprit. Amy, que pensez-vous des partenariats? Dans le monde de la technologie, cela est d'une importance capitale. Peter, mon patron, dit que l'Assad c'est le plus grand groupe de personnes qu'on pourrait convaincre d'un plan pour euh, bâtir l'avenir et il faut donc réfléchir minutieusement aux membres de ce groupe. Nous travaillons avec des entreprises qui seront achetées même si elles ne le sont pas. Elles auront besoin de tout, des d'échantillons cliniques aux partenaires en fabrication. L'une de nos entreprises crée des diagnostics au point de traitement pour certaines maladies. Et l'une des étapes cruciales a été de trouver le partenaire approprié en fabrication pour reproduire ce produit. Ils se sont attelés à trouver un partenaire qui est maintenant essentiel pour le lancement des essais qui ont commencé. Merci. Le groupe de visionnage de l'ambassade arabe voudrait savoir s'il y a un lien entre l'innovation de rupture et, et le financement de groupes. Je crois que les financements de groupes depuis leur naissance ont favorisé beaucoup d'innovations, potentiellement de rupture. L'une des choses pour lesquelles on devrait saluer les financements de groupe, c'est qu'ils peuvent permettre euh, de susciter de la dynamique avec des produits à faible coût. On peut développer son produit plus rapidement. On croit qu'on est seul au monde et 15 jours après, euh, ça a évolué. En 30 jours, on sait qu'il y a une innovation. Je crois que dans l'innovation de rupture, le financement de groupes euh, sont déterminants. Dougou, comme il a dit, le financement participatif euh, permet euh, de lancer un produit. L'une des startups avec laquelle j'ai travaillé, c'est une startup turque qui s'appelle euh, euh, Monument. Elle crée des, des outils et qui n'existent pas sur le marché. Alors elle ils ont lancé une campagne pour essayer de, de trouver une solution et ils se sont retrouvés avec un excès de financement avec 5000 participants. Maintenant, ils disent aux investisseurs qu'ils ont prouvé que le marché a besoin de ce produit. Donc il y a un lien entre le financement participatif et l'innovation de rupture. Rémi, que pensez-vous je crois que dans beaucoup d'entreprises de nouvelles technologies, les investisseurs euh, recherchent cela, mais pas comme outil de financement. Il faut être prudent quant à ce qu'on promet à ceux qui apportent des financements. Il y a des gens qui ont promis de créer un certain produit et de le fournir à la communauté qui a participé au financement et le fardeau a été très lourd et a, a, a empêché les capacités de réalisation. Quelqu'un à Kampala demande comment est-ce que les, la mentalité intervient dans le travail avec les concurrents. Hemi, que pensez-vous? Je pense qu'il faudrait bien comprendre sa valeur et celle du concurrent et comprendre ce qu'on veut obtenir de la relation. Shintaro, Je crois que Amy a très bien répondu à la question. Je n'ai rien à ajouter. Pachoko à Haïti a une dernière question sur la concurrence comment établir le bon prix pour sa, son produit afin de supplanter la concurrence. Je crois que la tarification est très importante. Elle est même utile pour la survie. Et en matière d'innovation, c'est difficile parce qu'il n'y a pas d'éléments de référence. Je crois que l'une des manières d'y parvenir, c'est de parler à la clientèle pour déterminer combien elle est prête à payer. Et je crois que cela peut être utile. Shintaro, Je crois qu'il faudrait être prudent à moins que l'innovation de rupture vise à changer l'ampleur des choses, il faudrait avoir une idée de la manière dont les concurrents euh, euh, utilisent leurs produits pour fournir un service et la place que l'on peut avoir. Moi, je préconise une tarification à valeur ajoutée plutôt qu'une euh, qui vise simplement la clientèle. Donc je me rapprocherai des clients pour comprendre la valeur intrinsèque de ce qu'on apporte et différencier avec des choses comme la relation, les services à la clientèle et d'autres choses qui pourraient pousser les clients à acheter. D'habitude, dans nos programmes en ligne, on demande à chacun des experts euh, ce qu'ils ont retenu. Alors, Hemi, quel est votre mot de conclusion? Je crois que comprendre sa place dans l'écosystème de l'innovation de rupture, comprendre la concurrence et tant d'autres choses, c'est très important pour le succès d'une entreprise. Cependant il faut mettre l'accent sur la rupture. Si on se laisse définir par les concurrents, cela rend difficile l'innovation. En même temps, comprendre l'innovation de rupture doit être fondée sur la compréhension qu'on crée quelque chose de nouveau. Shintaro, je crois que ce qu'elle a dit est très pertinent et c'est lié à ce que j'ai dit pour la question précédente. Cela euh, pose d'abord la question de savoir comment et pourquoi on crée une start-up. Premièrement, il faut avoir la passion de régler un problème au lieu de mettre l'accent sur euh, la concurrence et, et l'espace qu'on veut protéger parce que par, dans la plupart des cas, l'espace qu'on croit avoir protégé n'est pas protégé. Et je vais m'arrêter là. Dugo concernant l'innovation de rupture je conseille aux entrepreneurs de regarder vers la clientèle qui n'a pas la demande. Parce que c'est la clientèle qui ne demande pas beaucoup, qui n'est pas exigeante. Et il y a une raison pour cela. Peut-être c'est parce que la clientèle trouve d'autres solutions chères ou, ou compliquées. Si on peut mettre l'accent sur les, cli les clients qui ne sont pas exigeants, qui ne demandent rien dans ce domaine, si on peut mettre le doigt sur cet élément, on se rapproche de la solution en matière d'innovation de rupture. C'est très pertinent. Hélas, nous sommes au terme de la séance questions et réponses pour la Tech Connect d'aujourd'hui. Je remercie les excellents experts et tous ceux qui nous visionnent. Je remercie aussi ceux qui ont organisé des groupes de visionnage dans le monde. Nous avons les ambassades des États-Unis à Abuja, Nigeria, Addis abeba en Éthiopie, à Dakar, au Sénégal, à Monrovia, de concert avec le réseau euh, de jeunes pour... Euh, la euh, réforme au libéral Ouagadougou au Burkina Faso, Pretoria en Afrique du Sud, l'IRC Tunis en Tunisie, Kinshasa en République démocratique du Congo, Bogota en Colombie, Managua au Nicaragua, Pristina au Kosovo, Kiev à la Maison de l'Amérique en Ukraine, le Centre de l'Amérique à Moscou, Ramallah à la Maison de l'Amérique et Tel Aviv en Israël. Nous remercions également les organisations locales qui ont organisé des séances de visionnales, notamment euh, Protik Protic ICT Resource Center à Tirana en Albanie, Femcoders à Cotonou au Bénin, Yutech Colombia à l'Université del Bosque à Bogota en Colombie, l'Université d'Antioquia à Medellin en Colombie, Kitchen à Budapest en Hongrie, Kitabu à Nairobi au Kenya, Beritech à Beyrouth au Liban, Pico Circa International à Abuja au Nigeria, Centro Cultural Paraguayo Americano à Asunción au Paraguay, et le Gis Innovation qui est un programme de la Fondation ID à Kambala en Ouganda. Nous espérons que vous avez trouvé cette séance utile et nous vous souhaitons bonne chance.